Bon, petite synchro, on connaît tous la lame secrète, notre arme favorite de notre licence favorite, mais j'ai une bonne question pour vous, est-ce que vous connaissez absolument tous les modèles existants Bon puis okay. au-delà des modèles existants, est-ce que vous connaissez toutes les anecdotes qui concernent notre arme Hello la confrérie, c'est Auré, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on part pour la découverte de la totalité des lames secrètes de l'univers Assassin's Creed, accrochez-vous bien, on est parti Jingle Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier Assez Templier, qui est un très bon ami, euh, à qui on doit cette vidéo, puisque c'est lui qui me l'a recommandé, euh, et qui m'a également aidé sur certains passages où je bloquais pour des explications. Vous pouvez aller voir sa page Facebook, il explique absolument plein de choses sur les personnages secondaires d'Assassin's Creed, leur histoire, etc, etc. Bon, alors, on va commencer par une petite anecdote. Sachez que euh, cette petite arme, elle ne vient pas d'Assassin's Creed en réalité. En fait, l'histoire des armes cachées provient d'autres fictions. C'est difficile de trouver un, un point qui détermine vraiment quelle en est l'origine, mais sachez que dans le film Taxi Driver, Travis Bickle possède un pistolet caché, et c'est un film qui date de 1976. On est donc bien loin de l'époque du pistolet caché d'Ezio. Bon les amis, on va déjà commencer par la lame traditionnelle, hein, la fameuse lame d'Altaïr, la première que l'on a découvert dans la franchise. Que dire si ce n'est que, bah, que cette arme, tout simplement, c'est peut-être euh, celle qui qui nous a le plus tous attiré au départ et qui est extrêmement stylé quand même quand euh, c'est arrivé dans le jeu vidéo. Il n'y a rien à dire de plus, elle n'a pas d'histoire particulière mais vous en faites pas, vous allez être gâté pour la suite. Ah, la lame empoisonnée. Donc en parlant d'Altaïr, sachez que c'est lui qui l'a créé à la base et qui en fait a référencé dans son codex comment euh, la fabriquer. En fait, le but c'était d'incruster une pompe à poison dans la lame qui permettait euh, de pouvoir assassiner discrètement dans une place publique quelqu'un en simplement bah, l'empoisonnant et en pouvant se faufiler ensuite discrètement dans la foule pour partir sans même laisser une moindre trace d'assassinat. Ça pourrait passer pour une mort naturelle à première vue. On enchaîne rapidement avec la lame pistolet. Elle a été également inventée par Altaïr, référencée également dans le codex, mais contrairement à la lame poison, elle n'est pas si silencieuse que ça. En effet, euh, bah, si vous faites attention, un pistolet, et surtout celui ci fait extrêmement de bruit quand il tire. Autant vous dire que bah, c'est pas le même objectif. Et la première personne à avoir été victime de cette arme, c'est ce n'est autre que Abbas Sofiane, qui était l'ami d'Altaïr enfant et qui est devenu son ennemi avec le temps. Altaïr se sert du pistolet pour éliminer Abbas quand il revient à Masiaf. La lame lanceuse de fléchettes empoisonnée. La lame de lanceuse fléchette empoisonnée. Alors, cette fois-ci, on ne doit pas à Altair, on le doit à Léonard de Vinci. L'idée de cette invention lui est venue en lisant le codex d'Altair quand il veut justement implémenter le système de lame empoisonnée dans la lame secrète d'Ezio. Il voulait vraiment permettre à Ezio de pouvoir empoisonner ses ennemis à distance sans avoir besoin de les approcher et vraiment ce système de fléchette était idéal bon celle là je suis sûr que vous la connaissez pas par contre on parle de la lame arbalète et donc elle est venue euh, également au monde grâce à léonard de vinci mais elle a une histoire très particulière en fait ça date de l'époque de rome où Ezio bah du coup devient le maître assassin italien et qu'il euh, devient mentor de la confrérie l'un de ses apprentis souhaite utiliser le pistolet caché malheureusement c'est une arme très dangereuse difficilement manipulable pas discrète du tout donc très dangereuse pour un apprenti qui lui se lancerait dans dans ses premières missions. Cet apprenti assassin un peu frustré, du coup, il va voir Léonard de Vinci, il lui dit « Écoute, euh, rouya euh, ça me fait chier, voilà, j'ai envie d'avoir une arme à distance, mais elle n'est pas assez discrète, est-ce que tu aurais un moyen, quelque chose pour m'aider euh, J'aimerais bien que tu me confectionnes en fait un, un système d'arbalète que je puisse avoir sur mon bras, parce que voilà, ça lance des flèches et euh, c'est beaucoup plus discret qu'un pistolet, voilà, je risque moins de, moins de choses. » Et devinez ce qu'a répondu Léonard. Bah, il a accepté, évidemment, de hein, toute manière, dès qu'il peut inventer quelque chose, euh, il le fait sans hésiter, et donc est venu au monde, euh, bah, du coup, l'arbalète, faut vraiment imaginer que sur la lame secrète, vous avez vraiment une arbalète qui est attachée, et avec un système de fléchette qui est incorporé dedans. Donc, vous allez peut-être un peu tilter, sachez que c'est un peu le prédécesseur de la lame euh, fantôme dans Assassin's Creed Unity prochaine lame secrète, la lame volet Et là, je pense que vous n'avez pas remarqué si vous n'avez pas fait attention dans le film Assassin's Creed. Il s'agit d'une lame portée par l'assassin Maria, c'est la, la copine de Aguilar qui l'accompagne au cours de ses aventures. Et c'est une lame en fait, à deux volets comme s'est dit, en fait il s'agit tout simplement de deux plus petites lames, plus fines qui sont mises côte à côte, comme ceci. Elle n'a pas de spécificité de base, elle n'est pas hyper intéressante en soi, mais sachez quand même que c'est un modèle qui sera réutilisé au XXIe siècle pour créer une nouvelle lame secrète beaucoup plus moderne, la lame choc. On va en reparler un petit peu après. La suivante, vous la connaissez forcément si vous êtes un vieux de la vieille, puisqu'il s'agit de la lame crochet. Elle est présente dans Assassin's Creed Révélation, c'est une arme qui a été inventée par la confrérie des assassins ottoman et qui en fait, en plus d'avoir la lame de base, possède un crochet un peu plus bas que la pointe de la lame qui permet non seulement des petites surprises en combat face à ses adversaires puisque personne ne s'attend à être agrippé par quelque chose plutôt que transpercé et également au cours de l'escalade qui est une vraie extension de bras personnellement moi dans Assassin's Creed Révélation j'ai vraiment apprécié utiliser ce système qui était vraiment assez sympa personnellement j'ai trouvé Bon, puis la lame suivante, de toute façon, vous la connaissez très clairement, puisqu'il s'agit de, de la lame de pied. C'est une lame qui a été inventée par l'assassin chinois Chao Jun, et qui, comme son nom l'indique, se porte au pied. Pourquoi me direz-vous au pied Eh bien, simplement, puisque en fait, ça permettait notamment à Chao Jun de rentrer dans des lieux interdits aux armes, euh, sans se faire repérer, tout simplement, avec là, une lame cachée sous le pied. C'était quand même très compliqué pour des gardes de deviner euh, l'emplacement de cette lame. Néanmoins néanmoins elle nécessite un excellent jeu de jambes et une maîtrise des arts martiaux assez avancée puisque forcément il faut pouvoir donner des coups de pied pour pouvoir euh, trancher euh, ses adversaires mais un petit truc intéressant c'est que Chao Jun c'est pas la seule personne à s'être servi d'une lame de pied puisqu'en fait des siècles plus tard pendant la... un petit peu avant la révolution française sachez que la mère d'Elise euh, accompagnée de, de, sa, de sa fille justement euh, se sont fait agresser par des brigands et pendant cette bataille elle a utilisé une lame de pied donc cette lame n'était pas présente uniquement dans le camp des assassins, mais également chez les Templiers. Allez, la lame suivante, vous la connaissez, c'est la lame pivot. Vous voyez très bien de quoi je parle. Elle a tout l'aspect naturel d'une lame secrète, standard, mais elle peut effectuer une rotation à 90 degrés. C'est-à-dire que sur l'arme que j'ai ici présent, vous voyez, imaginez votre lame et vous pouvez la pivoter sur le côté, pour en faire un couteau de combat. C'est ce qu'utilise Connor dans Assassin's Creed 3. Donc c'est une arme de combat redoutable, surtout si on utilise également une autre arme dans l'autre main. Un point très intéressant, c'est que cette lame ne peut pas être brisée par une hache. Vous me direz pourquoi Eh bien a priori, c'est parce qu'ils ont réussi, en forgeant la lame, à créer un matériau assez flexible et solide à la fois. Et là vient la première petite anecdote sur Assassin's Creed 3. Sachez qu'à la base, Connor n'aurait pas dû, du tout possédé cette lame-là. Il s'agissait à la base d'une lame d'agacorde en fait. Vous allez voir un schéma qui apparaît sur votre écran, vous comprendrez un peu mieux pourquoi. Et en fait, ça a été retiré du jeu parce qu'il voyait ça un peu trop fantaisiste, et euh, donc par conséquent, c'est devenu de la dague à cordes, qui était un outil à part. Bon, bien évidemment, vous l'avez vu un peu plus tard, des siècles plus tard, cette technique a été réutilisée par les jumeaux Frey pour la lame grappin. Bon là maintenant du coup je vais revenir sur euh, la lame arbalète dont je vous parlais tout à l'heure avec la lame fantôme, vous la connaissez tous, euh, c'est une lame qui a été inspirée par Léonard de Vinci avec la lame arbalète, sauf que du coup avec euh, le travail de de Vinci, euh, la confrérie française des assassins a réussi à en créer un modèle beaucoup plus petit, beaucoup plus discret, mais également de pouvoir changer les projectiles avec des fléchettes empoisonnées également, mais aussi, et dernier truc, il est possible du coup de tirer deux salves de flèches avant de devoir recharger, et ça... C'est vraiment un grand luxe à l'époque puisqu'il n'y a pas de chargeur sur une lame secrète. <rire> Coucou c'est moi Tu sais pourquoi je viens, hein Dis-moi, tu es abonné à la chaîne Abonne-toi Et tu lâches un like Et tu partages la vidéo Et puis euh, Tu me suis sur Twitch et les réseaux sociaux, hein Parce qu'on se casse le cul à faire du boulot C'est pas pour rien On veut. La lame trident. Alors, pour les vieux de la vieille, vous savez euh, ce qu'il en est, mais on va déjà partir sur le contexte de base. Qui est que cette lame appartient à l'assassin Arbaz Mir, qu'on incarne dans Assassin's Creed India. Le principe de cette lame, en fait, c'est simplement que quand elle, est, quand elle est déployée, dans un premier temps, une seule lame sort, puis deux autres lames viennent se mettre sur le côté de la lame principale pour créer en fait une lame à trois branches. Et anecdote, à la base, sachez que cette lame aurait dû être donnée à Ezio dans Assassin's Creed 2. Et en fait, la seule raison qui a, qui a fait que cette idée a été retirée du jeu, c'est que Patrice Désilé avait à l'époque décidé de en fait, donner plutôt deux lames à Ezio. Pourquoi deux Eh bien parce que Assassin's Creed 2, pour faire en référence bah, euh, aux chiffres de, du jeu, tout simplement. La lame choc. Alors là on va partir sur le modèle dont je vous parlais tout à l'heure qui était la lame à deux volets, vous voyez avec les deux branches. Euh, très intéressante, aujourd'hui au 21 XXIe siècle, une, une autre lame a été euh, inventée à partir de ce modèle et en fait on a implémenté un système électrique à l'intérieur. Et ce qui fait que en fait quand vous transpercez un adversaire avec cette lame, non seulement il se fait transpercer évidemment, deuxièmement l'électricité euh, traverse son corps, mais en plus de ça, à cause de l'électricité et de la chaleur produite, ça cautérise les plaies et du coup ça coince encore plus la lame dans le corps de son adversaire. Et il y a Sean Hastings, en 2015, qui s'est servi de cette lame pour éliminer Isabelle Ardente, la Templière, quand ils se font prendre d'assaut dans leur repères. La lame composite, alors celle-là, je pense que c'est l'arme la plus originale dans le sens également où c'est l'arme qui est le plus dans l'air du temps. Je vais m'expliquer. En fait, c'est une lame qui est composée de plein d'éléments de la vie de tous les jours. Ça peut être une boucle de ceinture, un stylo, un couteau, tout ce que vous voulez. Et en fait, tout ça sert à, à attacher un système de lame simple, classique, à l'assemblée pour en faire une arme, tout simplement. Vous vous dites un peu chelou comme concept, et bien réfléchissez, si vous avez vu le film Assassin's Creed, sachez qu'à la fin du film Callum Lynch, et ben, il retrouve certains de ses confrères au sein de, de la Conférence des Templiers, à Londres, je crois que c'était à Londres, et euh, voilà chacun de, ch chacun de ses alliés lui apporte un élément qui lui permet à la fin de confectionner une lame. C'est ça cette lame composite, et cette lame, elle sert dans le film également pour assassiner le maître templier Alan Rinkin. Bon là vous allez vous faire. Euh. Qu'est-ce qu'il raconte Eh ben je vais vous parler de la lame à rasoir. C'est quoi oui là je comprends pas Alors oui, c'est un peu chelou comme concept. Donc c'est une lame qui a été envoyée à l'assassin Kiyoshi en 2017 par le mentor de la confrérie japonaise. Vous le verrez sur les images parce que c'est vraiment très compliqué de l'expliquer mais voilà en fait si vous voulez il y a des fils de rasoir qui se déploient de part et d'autre et ça coupe vraiment un fil de rasoir, c'est à dire que quand il y en a plusieurs ça peut devenir redoutable. Et Kiyoshi s'en est servi en fait lorsqu'il a été capturé par deux sbires et en fait bah, ils se sont retrouvés avec les membres coupés à cause de la lame fil de rasoir. Je sais pas laquelle fait la plus mal entre la lame choc et la lame rasoir. La lame de Darius. On l'a découverte officiellement dans Assassin's Creed Odyssey et je pense que vous le savez, il n'y a pas un truc qui vous a choqué sur la façon de l'utiliser. Oui, tout juste Jean-Michel. Elle se porte bien sûr le, le haut de l'avant-bras en fait et pas en dessous à l'intérieur. Et vous me direz mais... Et pourquoi Enfin, il est con !» Bah non, les gars, c'est le premier inventeur de l'âme secrète, c'en est le premier porteur, c'en est le premier utilisateur historique. Par conséquent, c'est lui qui détient la vérité en conséquence. Et là, petite anecdote intéressante qui a été pondue par notre ami Claudio Confora. Donc, des gros bisous à toi, l'ami, si tu passes par ici, ça fait super plaisir et qui nous avait dit en fait tout simplement que pour lui, de son point de vue, et eh bien, bien évidemment c'est un avis personnel, donc euh, voilà, dites-nous si c'est cohérent pour vous ou pas, mais en fait donc Darius avait vraiment la bonne façon de porter la lame, ça il y avait aucun souci et que derrière, la scène qu'on voit dans Origins où Bayek euh, bah, porte la lame et sectionne le doigt en assassinant euh, son adversaire, et eh bien en fait euh, c'est une erreur de sa part, c'est une erreur de la façon dont l'a porter c'est également aussi une erreur de Aya de l'avoir posée comme ça sur son bras. En fait elle aurait jamais dû se retrouver dans ce sens-là elle aurait dû toujours être sur le dessus de la l'avant-bras et non en dessous ce qui fait qu'en fait et ben depuis des millénaires des... il <rire> y a des gens qui se coupent le doigt pour utiliser une lame et en fait ben pour rien parce qu'en fait il suffirait de la retourner j'adore cette anecdote elle est vraiment incroyable personnellement c'est peut-être la pépite dans la licence qui me fait qui me fait délirer Allez la lame grappin, bon on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec l'anecdote sur Connor mais vous connaissez son principe, c'est simplement un grappin qui est fixé sur la lame secrète des jumeaux Fry euh, qui leur permet notamment de euh, circuler dans les rues de Londres en escaladant plus vite des toits mais également en passant bien au-dessus euh, de toit en toit euh, des rues euh, très larges de Londres et personnellement c'est un accessoire que je trouve indispensable euh, même au temps moderne aujourd'hui. On va passer maintenant aux répliques, parce que vous savez, à la base, la lame secrète, c'est une arme des assassins, mais les Templiers, forcément, quand ils ont vu cette arme, ils se sont dit, il faut qu'on s'en inspire il faut qu'on ait aussi, nous, nos modèles, parce que vraiment, c'est une arme superbe. Et donc là, je vais vous parler d'abord de la Switchblade. Vous la connaissez si vous avez joué au multijoueur d'Assassin's Creed Brotherhood. On se retrouve donc en pleine Renaissance italienne, à Rome, en... au 15e siècle. En fait, les Templiers se sont amusé entre guillemets à espionner les assassins dans les rues de Rome pour apprendre leurs techniques d'assassinat et voir comment ils utilisaient la lame secrète et ensuite en retournant et en synthétisant ces, tous ces éléments ils ont réussi à former un jeune templier à l'utilisation de ces techniques et à l'utilisation d'une lame secrète. Cette lame secrète, elle est un peu particulière et je vous parle donc de la switchblade. En fait, cette lame, elle se déploie pas comme les lames qu'on a vues jusqu'à maintenant, puisque euh, au lieu de se déployer droite comme celle que j'ai sur la sur l'avant-bras actuellement, elle se déplie d'abord dans un, elle se déplie en arc de cercle. Vous allez le voir sur des images qui vont vous apparaître à l'écran et personnellement, je la trouve très intéressante aussi dans sa façon de se déplier, même si du coup, par conséquent, elle est moins rapide. Alors, c'est une technique des Templiers. Pourquoi elle a été utilisée Très sincèrement, c'est compliqué de vous le dire. Et une autre variante de cette même époque, en fait, bah, c'est une lame secrète classique, sauf qu'elle est portée sur le dessus de l'avant-bras. Peut-être que les Templiers n'étaient pas si bêtes que ça, contrairement aux Assassins. La lame Corvix. Donc cette lame, euh, elle a été créée simplement par un Templier qui a volé des plans dans la Villa à Auditore lorsqu'il y a l'assaut euh, dans le début d'Assassin's Creed Brotherhood. Elle a rien de particulier, c'est une lame secrète classique. Si ce n'est qu'en fait, à la place du logo des assassins sur la lame, on a un, un logo de corbeau. Pourquoi un logo de corbeau Et eh bien, je vais vous expliquer tout de suite. En fait, ces lames sont utilisées par un groupuscule qui s'appelle les Corbeaux. En fait, c'est une armée secrète formée par Cesare Borgia pour éliminer les assassins. Et comment est-ce qu'on élimine des assassins bah, En utilisant des techniques d'assassins. Donc, ce sont une faction créée par les Borgia qui ont été formées aux techniques et euh, méthodes des assassins pour les éliminer la lame biarticulée. et donc cette lame, vous le verrez sur les images, elle se replie sur deux axes et non le long de l'avant-bras vous allez voir selon les images parce que c'est très compliqué de l'expliquer comme ça, il faut que ce soit imagé. Et dans une autre session de formation d'Abstergo, un des personnages incarnables possède une lame télescopique une lame télescopique, vous imaginez une matraque télescopique et bien là c'est le même principe avec une lame vous pouvez dans un premier temps sortir une première lame qui permet bah, d'utiliser discrètement, à courte distance, etc et d'enclencher un second mécanisme qui permet de déployer l'âme beaucoup plus long et d'en faire quasiment bah, une grande dague le long de son avant-bras qui est une extension du bras et qui permet notamment bah, des combats à l'épée. Eh bien, on a fait le tour les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu dites-moi dans les commentaires quel modèle vous avez préféré il y a eu 20 modèles de présenter, est-ce que vous les connaissiez tous Et du coup, bah écoutez je vous dis à très bientôt sur la chaîne c'était Auré, en direct de la c -Experience. prenez soin de vous et bye tout le monde